Il faut écouter les réactions de son corps et s'y conformer. Or, la, la réflexe, le réflexe du médecin, la, le réflexe des gens, ça n'est pas s'y conformer, c'est trouver la recette miracle pour obliger le corps à, euh, à fermer son, son clapet, comme on dit, euh, et dire, euh, bon, le mettre en état de tolérance. C'est une erreur totale. Toute maladie est une guérison qui est en train de se faire. Alors, soit on empêche les symptômes de se faire, soit on les accompagne. La médecine officielle tape dans le symptomatique, elle ne va pas à la source. J'ai inauguré la médecine holistique en France. Bon, médecine holistique, c'est une médecine à large spectre. C'est-à-dire qu'on considère l'individu, mais aussi son environnement euh, y compris euh, psychologie et sociologique. Bon. Je fais de la recherche avec euh, des laboratoires euh, un peu de partout. Euh, en ce moment, mon Dada c'est travailler avec la Russie, truc qu'ils sont euh, 30 ans en avance sur la France. Ça fait des années que je fais des conseils gratuits, oui. J'ai écrit un bouquin, le premier bouquin, « main votre santé », qui faisait à l'époque 250 pages. Je redémarre un autre journal électronique, version euh, modernisée, avec des tas de liens euh, audiovisuels. Du point de vue des formations euh, d'ateliers de, de santé, je pense avoir brassé à peu près 12 000 personnes. Je suis reconnu euh, sur, sur la santé, surconnu. Je soigne, euh, disons, entre 5 ou 6 personnes tous les jours, avec des maladies euh, atroces, souvent, parce que les maladies faciles, on ne vient pas me chercher. Au cabinet, je crois que j'avais un fichier de 3500 personnes. J'ai sauvé ma femme deux fois d'un cancer, une fois euh, d'un cancer du sein et une fois euh, avec le d'élan qui a été interdit. Et maintenant, un cancer du foie euh, avec la méthode Gerson. Je voudrais protéger les gens, je voudrais, je voudrais qu'ils ne tapent pas dans les panneaux pourris qu'on leur propose. Euh, C'est ça. Je voudrais la liberté, la liberté qu'on puisse, euh, qu puisse choisir la médecine qu'on veut.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 Il n'y a pas à réfléchir à rien du tout, chercher d'où ça vient. Comment... Si on faisait pareil avec une voiture, le, le, le, la voiture fume, de la fumée toute noire. Qu'est-ce qu'on va changer Le pot d'échappement. Bah, évidemment, le pot d'échappement. Ça, c'est le système médical. Ça, on ne va pas y chercher. C'est dans le moteur qu'il y a la combustion qui se fait très bien. Non, non, on change le pot d'échappement. Bon, alors quand on voit le niveau de stupidité, là, il y a de quoi. Alors, quand on... mais vous êtes médecin, vous Ah ben, heureusement que non. Heureusement que non, merci. Bah, moi, je réfléchis encore, vous voyez. Ils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils font. Euh, ils, ils sont tenus des moyens, pas des résultats. Ça veut dire que quand ils ne savent pas, il faut qu'ils fassent n'importe quoi, mais il faut le faire. Quelqu'un qui a un cancer, on lui dit, vous avez un cancer, euh, on vous programme tout de suite pour une chimio. La Personne dit non, non, mais moi je veux pas de chimio. Ah, vous n'avez pas de chimio, mais donc c'est vous n'êtes pas malade. Et alors à ce moment-là, les indemnités de maladie qu'il aurait dû avoir en faisant la chimio, elle les a pas. En plus, les médecines alternatives ne sont pas remboursées. Alors que là, pour 150 000 euros que ça va coûter, c'est remboursé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 Or, si je broie du noir, si je broie de, de la rancœur, de la jalousie, de la vengeance, de, de, de, de, de la, du pessimiste en permanence, bien que je mange des bonnes choses et bien que je, les gens qui ne sont pas motivés dans leur vie, qui ne font pas ce qu'ils qu ont envie de faire, qui sont mal, bon, et ces gens-là, ils se font des maladies, Pareil, alors ils ne comprennent plus, ils disent « moi je mange que du bio, je fais tout ça, et puis je suis malade, c'est trop injuste ».